Réfléchir aux valeurs. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, c'est Mathilde du coup qui te parle et aujourd'hui on va se parler des valeurs et notamment de l'importance de la valeur fun qui est une de nos valeurs d'entreprise. Alors avant toute chose, bah, on va peut-être poser un peu le cadre tu vois. À quoi ça sert en fait de connaître ces valeurs et pourquoi réfléchir aux valeurs Bon je pense que je vais rien t'apprendre en tant que coach mais quand même... En tant qu'entrepreneur, ça peut faire du bien de se rappeler certaines choses. Je pense sincèrement qu'avoir tes valeurs en ligne de mire, les connaître, et surtout qu'elles soient bien justes pour toi et qu'elles résonnent, c'est à la fois une bouée de sauvetage, quand tu es genre grave dans le fond de la mine, que tu doutes absolument de tout, que tu ne sais plus si ce que tu fais est juste pour toi. Ben connaître tes valeurs, déjà, là, c'est... Euh, quelque chose qui peut être vraiment euh, soulageant et apaisant, en fait, qui peut te permettre de te rendre compte qu'il y a autre chose et que ce que tu fais là, c'est pas juste n'importe quoi. <rire> tu vois, ces moments où tu as l'impression vraiment que tu fais tout et que ça ne marche pas, ou alors que tu fais tout et que tu es extrêmement critique et tu t'auto-flagelles, etc. Ben en fait, là, pouvoir savoir pourquoi tu fais les choses, ça peut vachement t'aider en fait à vivre ces moments de doute et d'incertitude beaucoup mieux parce que tu peux les raccrocher à des valeurs plus fortes aussi, à des valeurs hautes. Puis aussi, c'est pas qu'une bouée de sauvetage quoi, clairement c'est un véritable boost. Je sais pas si aujourd'hui, tu vois, ce serait intéressant que tu nous partages, mais est-ce que tu as vraiment connaissance de tes 5 valeurs hautes Des valeurs qui, quand tu y penses, tu vois, tu sens que tu te sens bien. Rien que le fait d'y penser, ça te fait te sentir bien, ça te donne la patate, tu as le smile et tout ça. Donc les valeurs, c'est un véritable boost. Un boost pour avancer justement quand ça va bien, pour aussi te réaligner, je trouve, tu vois. Dans les moments, notamment, quand tu dois prendre des décisions pour ton activité, euh, que tu dois, ouais, ouais, prendre des décisions, te demander, tiens, mais est-ce que là, je suis dans la bonne direction ou pas Tu vois, moi, à titre personnel, titre personnel. Euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup vraiment dans mon quotidien qui me permet de me rappeler pourquoi je fais les choses et qui me permet aussi de me questionner de me challenger quoi donc ouais aujourd'hui est ce que tu as vraiment connaissance de tes valeurs et puis aussi euh, ça c'est un point assez intéressant je trouve euh, à, à te partager c'est la distinction que tu fais entre tes valeurs personnelles à toi en tant qu'individu et puis tes valeurs d'entreprise alors évidemment dans nos métiers euh, forcément tes valeurs personnelles se retrouvent dans tes valeurs d'entreprise et puis ouais en toute, en toute transparence avec toi moi en ce moment je pense que je vais devoir un petit peu retravailler ça euh, mes valeurs me parlent toujours autant mais des fois en fait on peut avoir des, comment dire des pas des désaccords entre tes valeurs mais certaines valeurs qui peuvent juste plus te driver, plus te motiver à certains moments et d'autres qui peuvent se retrouver un peu comme euh, celles qui sont punies tu vois, au fond de la classe et, et je pense que l'idée, c'est pas de chercher non plus à ce que toutes nos valeurs soient toujours comblées au max, mais plutôt de se dire, tiens, est-ce que là, il y a des contradictions ou pas Et aujourd'hui, moi, je pense que, ouais, euh, je peux avoir une petite contradiction qui est en train de se mettre en place progressivement, et ça va être intéressant, en fait, d'y de de, de, revenir et de les retravailler. Mais bon. Et puis aussi, dans les valeurs, tu vois, est-ce que les valeurs que tu as en tête aujourd'hui, ce sont des choses qui, qui sont vraiment les tiennes je, je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on a forcément des valeurs de société, tu vois, des valeurs, voilà, on sait que sociétalement, le respect, par exemple, l'honnêteté, voilà, ce sont des valeurs de société. Et puis, en fait, ma question pour toi, c'est... Quelles sont, toi, tes valeurs Tes valeurs personnelles Qui, en fait, ne sont ni celles de la société, ni celles de tes parents, en fait. Est-ce que tu en as vraiment connaissance de celles-ci Alors, peut-être que pour t'aider à y voir un peu plus clair sur la question des, des valeurs... Et savoir vraiment si cette valeur, c'est la tienne, si vraiment elle te, elle te fait vraiment cet effet de waouh, tu vois ce waouh, ce ah ouais non mais ça c'est trop bien en fait, c'est comme ça en fait que j'ai envie de vivre ma vie. Ben Du coup j'ai trois petites questions pour toi pour t'aider à savoir si cette valeur est vraiment une de tes valeurs à toi. La première question c'est, est-ce que quand tu penses à cette valeur, est-ce que tu la trouves intrinsèquement belle tu vois Est-ce que quand tu penses à cette valeur, tu te dis « Mais oui, mais ça, en fait, c'est beau. C'est quelque chose que je vais trouver vraiment beau. » Si tu réponds « Oui », c'est qu'il y a de fortes chances. Effectivement, que ce soit déjà une de tes grandes valeurs à toi. Puis, la deuxième question pour toi, c'est « Si tu vivais dans un monde où tu devais aller à l'encontre de cette valeur pour le reste de ta vie, est-ce que tu te sentirais toi-même » Probablement que si la réponse est non, en mode je ne pourrais pas en fait vivre dans ce monde si je vivais à l'encontre de cette valeur précise, alors c'est que cette valeur peut être du coup une de tes valeurs hautes. Et puis la troisième question que j'aurais pour toi c'est, à l'inverse maintenant, est-ce que tu te sentirais toi-même et comblé si tu vivais selon cette valeur pour le reste de ta vie Et là, si probablement tu réponds oui, c'est que cette valeur est aussi vraiment Vraiment une des tiennes et vraiment importante pour toi. Et puis, de façon plus pragmatique, maintenant, quand tu dois prendre une décision, par exemple, dans ton activité, je ne sais pas, je vais te donner un exemple qui me vient en tête. Est-ce que là, je devrais plus faire un sommet virtuel ou un challenge, par exemple Bah, la question à te poser aussi, c'est tiens, est-ce que si je fais ça, est-ce que si je fais ce challenge, est-ce que ça va plus nourrir mes valeurs en fait Est-ce que ça me rapproche de mes valeurs hautes ou pas Et puis pareil du coup pour le sommet virtuel. Bon là je te donnais cet exemple, c'est peut-être un, peu, un petit peu bateau, mais je te laisse l'appliquer avec un cas que tu as là. Tu vois, je sais pas, pareil dans des questions des fois vraiment d'ordre tactique, hein, c'est est-ce que je fais plus un podcast ou est-ce que je fais plus une, des vidéos sur YouTube Qu'est-ce qui te rapproche le plus de tes valeurs Ou en quoi est-ce que le fait de faire telle action va venir nourrir en fait une de tes valeurs et puis maintenant, je voulais quand même te parler effectivement de l'importance du fun et de la valeur fun. La valeur fun, c'est vraiment une de nos valeurs d'entreprise. Ça veut dire quoi en fait bah, C'est prendre du plaisir en fait. C'est pouvoir ressentir cet amusement entre guillemets, que ce ne soit pas souffrant en fait. Parce que je pense pas que tu te sois lancé dans le coaching, dans l'entrepreneuriat pour souffrir en fait. Si c'est pas fun, on ne tient pas longtemps. Donc, comment est-ce que tu pourrais mettre du fun, toi aussi, en fait Même si la valeur fun n'est peut-être pas, tu vois, la valeur numéro une de ta boîte, c'est OK. Comment est-ce que tu pourrais mettre plus de fun Et le fun, il se retrouve dans absolument tout, dans les différents formats, dans, dans, dans les différents contenus, tu vois. Si je te partage quelques coulisses, dans le programme Coach en Mission, eh bien, on se fait des défis, en fait. On a un truc qui s'appelle le défi du service. Et le fait de mettre le mot défi dedans, ça peut tout de suite donner une autre couleur, en fait au marketing, à la vente. Donc je t'inviterai à réfléchir à ouais, comment tu pourrais mettre plus de fun. Et le fait d'avoir cette valeur fun dans le business, ça aussi soulage et ça apaise énormément en fait. Et du coup ça donne juste le smile, ça donne le sourire, ça donne la joie, tu as juste envie de travailler en fait. Donc ouais, c'était le partage autour de, des valeurs et euh, ouais, de l'importance de la valeur fun dans l'entreprise. Et ouais, je serais vraiment curieuse de connaître euh, tes valeurs personnel et d'entreprise, et voir s'il y a des différences entre les deux. Hâte de te retrouver pour la suite du Summer Camp.